Désemparés, les commerçants opposés à la construction des nouvelles boutiques rassemblées sur l'espace que relais disent toute leur incompréhension quant au choix de la mairie de la ville de construire des boutiques sur un espace d'aération qui, plus est, se trouve être l'unique véritable entrée du marché central de Douala en cas de nécessité urgente. Ici, c les bouches d'incendie sont fermés. Ici, c'était l'espace ne valait pas. Euh, ça. Les techniciens... Ceux qui ont construit ici, ils ont prévu tout ça. On se demande maintenant. Les roses sont par ici là. Non, et, et maintenant, on vient enfermer les gens. C'est parce que nous, là même maintenant, quand il fait chaud, on, chômage, on ne respire pas. Non, on ne peut pas construire. Parce que c'est la plus grande entrée. Il y a la réaction, le réseau. Et quand il y a l'incendie, c'est ici que ça entre. Les sapeurs-pompiers entrent ici. La puce, il a eu l'incendie en 2009. À 1 h c'est pas ici que les, les sapeurs-pompiers étaient entrés. C'est la seule grande entrée qui y a même les colis du marché central des commerçants. Ça entre là. Et ici, si, et si on bouche, s'il y a incendie, il y aura plus de morts. Une construction détruite par ces commerçants contraignant les techniciens commis à l'ouvrage à l'arrêt des travaux. Pour la mairie de la ville, il s'agit là d'un acte répréhensible. Il faudrait rappeler que la destruction d'un bâtiment ou d'un édifice public ou autorisé par une autorité publique est une infraction prévue et réprimée par le Code pénal camerounais. Dans le but de créer des conditions d'un retour à la sérénité pour la mairie de la ville, la pause décelée sur certaines boutiques est considérée comme un acte conservatoire. Nous avons convenu de ce qu'il pourrait s'agir d'un problème de communication et qu'il fallait revenir à la table de départ, c'est-à-dire la conciliation. Ils ont accepté également de retourner à meilleure fortune, et la situation sera réexaminée ou est en cours de réexamen. Un cadre de concertation reste ouvert pour les partis pour une solution concertée au final.